Bonjour Xavier, ça y est, on va bientôt rentrer dans la, la phase… Euh, combien d'ailleurs La phase 4 Là, ça, ça devient sérieux. Le confinement Oui. Ouais, ça rigole plus. Oui, d'après ce que j'ai compris, ça sera annoncé pour ce soir. Et donc, comme Visionary Marketing est visionnaire et il anticipe toujours le mouvement, euh, il y a quelque chose que je voulais voir avec toi, c'est ce sujet du décollage de télétravail. Parce que depuis le temps qu'on en parle… Euh, ça y est, enfin, c'est en train d'arriver, là, cette fois-ci, euh, c'est du sérieux. Oui, ça y est, on a, passé les... on a passé un cap, là, aussi. Ouais, J'ai encore entendu un exemple, ce matin, d'une personne qui, même pendant le confinement, est interdite de télétravail. assez enfin... fort, oui. Oui, on y arrive, quand même, on y arrive. Euh, alors, ça, tu le, tu le vois comment Est-ce que tu as des bonnes anecdotes à nous partager bah, on, on le voit déjà, puis euh, je pense qu'il y a eu un vesculement il y a trois, quatre ans, euh, on a vu une accélération hein. c'est un peu comme si on prend la comparaison avec la propagation d'un virus euh, pendant longtemps euh, c'est stable, il n'évolue pas et à un moment, c'est ce qu'on est en train de connaître maintenant euh, la diffusion s'accélère le télétravail c'était très viral euh, tu ajoutes à ça le, les, les ordonnances Macron qui ont quand même beaucoup facilité en 2017 euh, la mise en place euh, du télétravail donc les entreprises n'avaient plus vraiment d'obstacles, n'avaient plus vraiment d'excuses. Et celles qui traînaient des pieds, elles ont fini par y aller. Euh, mm -hmm. Les syndicats qui, il y a 20 ans, étaient plutôt opposés, timides avec le télétravail, qui pensaient que ça, ça isolait les gens, euh, ils ont compris que c'était un, un bénéfice pour les salariés en qualité de vie au travail. Donc maintenant, ils poussent plutôt. Et puis ils ont pas mal cadré, ils ont contribué pas mal à cadrer euh, la démarche pour se mettre en, mettre en place ce télétravail. Donc le peu de chiffres dont on dispose sont des, des projections et des sondages. Et une des plus récentes, c'est une étude de 2019 de Médéric, euh, Malak, voilà, chercher le nouveau nom, Malakoff Humanis, euh, qui chiffre à, à peu près 30% le, de la population active le nombre de télétravailleurs, ce qui nous, nous semble. Euh, parfaitement euh, aligné avec les, les projections qu'on avait pu faire, des projections de 2012, euh, une espèce de méta-étude de toutes les études qui existaient, qui étaient partielles, et on arrivait à l'époque euh, à à peu près 20% de la population. Mmh. Et pourquoi ce 20% de la population active Active, oui, bien sûr. Donc ça fait euh, à peu près 4 millions de personnes voilà, je pense que Malakoff Humanis doit, doit être tout à fait dans le vrai. Euh, alors pourquoi ce décalage entre les télétravailleurs déclarés et les télétravailleurs euh, réels C'est que, moins maintenant, mais on a longtemps eu deux catégories de télétravailleurs, les télétravailleurs déclarés, qui avaient signé un accord, qui avaient euh, signé un avenant à leur contrat de travail, et puis tous ceux qui pratiquaient le télétravail informel, ce qu'on appelle le, le télétravail gris, et qui, euh, qui n'étaient pas dans les compteurs, ces gens-là. Donc, on a, on a ce chiffre de, de 30%. Arrivent les grèves de fin d'année, 2019, début 2020. Et là, euh, la semaine dernière, Microsoft a publié une étude avec Opinion Way qu'on a relayé sur The Village, mmh. euh, qui s'est aperçu qu'on avait plus de 36% de, de, de nouveaux télétravailleurs. Et puis surtout, fait très intéressant, c'est que 93% de ces télétravailleurs avaient envie de continuer après la grève. Mmh. Euh, je pense que ça va être encore plus... Pire, si je puis dire avec euh, le coronavirus parce qu'on a beaucoup plus de confinement et les entreprises n'ont plus trop le choix et on l'a vu dès ce matin hein, le nombre de gens en télétravail a, est vraiment étonnant mm -hmm. euh, dans les pires conditions qui soient d'ailleurs parce que pas du tout de préparation et en plus comme les écoles ont fermé tous les gens qui ont des petits mmh. enfants euh, les ont à la maison donc travailler avec des petits enfants euh, moi je l'ai essayé il y a longtemps quand mes enfants étaient petits et euh, c'est pas facile. C'est peut-être un peu comme apprendre à nager. Quand on te jette dans l'eau et que tu es obligé de surnager, tu apprends très vite. C'est ça. Je pense que les gens vont, vont apprendre très, très vite. Alors, il y a ceux que le, le bain forcé va décourager, va, euh, va rendre euh, rétif au télétravail. Parce qu'il y a toujours des gens qui n'ont pas envie de télétravailler. D'ailleurs, la loi prévoit que le télétravail se passe normalement dans des conditions normales sur la base du volontariat. Euh, ces gens-là qui n'ont pas envie de télétravailler, là, ils sont un peu forcés, on leur a forcé mmh. la main, mais on est quand même dans des conditions extraordinaires. Alors, justement, euh, puisque tous ces gens-là n'ont pas eu de formation ni d'information, euh, on est là justement pour les aider. Alors, quels sont tes conseils pour le développement du, du télétravail alors, il ne faut pas en faire un drame, le télétravail. Du... On continue à travailler. On est un... Quand on est salarié, on reste salarié de plein droit. On est juste euh, loin du bureau, ce qui peut déstabiliser un petit peu. Mais en fait, euh, si on regarde bien les pratiques de tout le monde au bureau, euh, on s'envoie les mails d'un bureau à un autre, d'un étage à un autre. Euh, on a la flemme de, de monter à l'étage du dessus, on prend son téléphone euh, ou Skype. Euh, donc ce sont des pratiques que, que tout le monde maîtrise à peu près hein, dans, mm -hmm. en entreprise, dans une entreprise ou une administration. Euh, donc qu'est-ce qui est difficile C'est de garder l'esprit d'équipe, je crois, euh, et de, éventuellement de savoir s'organiser. Et si on est autonome, ça ne devrait pas poser de problème. Alors savoir s'organiser, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire planifier ses journées, parce qu'on n'a plus les collègues qui vous rappellent que c'est l'heure du déjeuner, on n'a plus le rythme des réunions, on, a, euh, voilà, on est un peu, un peu tout seul. Et le risque, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas de ne rien faire, mais c'est de trop en faire. Mm -hmm. De ne pas faire de pause, d'être euh, concentré dans son boulot, et donc d'oublier euh, bah, de s'arrêter, de, de, de, de, de se lever prendre. surtout. <rire> Se lever, oui, oui. Euh, donc il faut peut-être justement, tu as raison d'en parler, c'est d'en de, rajouter sur le, le formalisme. Mm -hmm. C'est-à-dire que le gros fantasme du télétravailleur en pyjama, oui, ça existe, moi ça m'est déjà arrivé, euh, mais ça ne doit pas être là. norme. On doit faire sa toilette, s'habiller, euh, et puis euh, faire comme si on se rendait au travail. Il y a, il y a, cette partie rituelle est, est, est assez importante, y compris dans les relations avec ses collègues ou avec son manager ou, ou avec ses collaborateurs, euh, recréer un peu artificiellement les, les rites du, du bureau. Oui. Par exemple, je connais des gens qui essayent de faire la pause en même temps et puis qui prennent un café ensemble sur Skype. Un café Skype. Euh, <rire> c est, c est, c est pas voilà, ça, ça permet de... Ça remplit la fonction de machine à café, c'est-à-dire qu'on ne parle pas du boulot, on parle d'autre chose. Ça fait une pause euh, et on reste en lien. oui j'ai un, un autre truc à donner, c'est mettre ses chaussures. Quand ah, je mets oui. mes chaussures, j'ai l'impression d'être au travail. Hein. Ouais. Oui, si tu restes en pantoufle. Voilà, c'est en pantoufle, ça ne fait pas terrible. Oui. Ouais. Alors est-ce qu'il y a euh, aussi des conseils à donner pour euh, travailler en équipe Alors il y a, y a les choses qui sont évidentes, enfin tout au moins pour les gens qui, comme nous, pratiquons le, euh, la téléconférence depuis longtemps. Euh, des choses qui se passent en ligne, collaborer en ligne, même s'il y a encore beaucoup d'utilisateurs qui, qui ont des problèmes avec ça. Mais alors, quand il s'agit de faire des, des, des activités où on est obligé d'interagir. Tiens, j'ai un de mes camarades, il n'y a pas plus tard que ce matin, qui me disait « je suis ennuyé parce que j'ai des formations ». Je lui dis dit « mais fais tes formations en ligne ». Et il me dit bah « ben non, ce n'est pas possible parce que ça, ce sont des formations avec des ateliers. Euh, » Et donc, euh, ben, ça demande une interaction c'est très difficile. Alors qu'est-ce que tu proposes pour ces gens-là Alors c'est vrai que l'interaction euh, est plus compliquée, surtout quand on n'a pas l'habitude, mais elle n'est pas du tout impossible. Euh, le, le premier outil euh, indispensable aux télétravailleurs, à mon avis, c'est la messagerie instantanée. Et la mmh. messagerie instantanée, c'est de l'échange tout le temps. Pourquoi c'est important Parce que c'est beaucoup moins intrusif qu que le téléphone, par exemple. Euh, on peut poser une question, on peut être en mode asynchrone, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de recevoir la, la réponse tout de suite. Ça va être moins perturbant que le mail, mm -hmm. euh, moins polluant que le mail. Et puis euh, souvent, c'est une question euh, volatile, on n'a pas besoin de l'archiver dans un mail. Euh, voilà. Donc ce qui est un, un, important à, à apprendre, ce sont les valeurs d'usage des différents outils. Quand est-ce que je vais utiliser le mail quand est-ce que je vais utiliser la messagerie instantanée et quand est-ce que je vais utiliser un outil de webconférence ou de, de, de bureau virtuel, peu, peu importe le nom qu'on qu lui donne, euh, recréer une présence à distance mmh. Est-ce qu'il n'y a pas, hein, quelque part, euh, certaines personnes qui vont se sentir un peu démunies euh, et qui vont se trouver, j'en ai entendu, alors c'est pour ça que je le dis presque les sanglots dans la voix qui m'ont dit « Ah, oh, je ne vais plus rien avoir à faire ». Euh, alors, est-ce est que, est que tu auras un conseil à leur donner Alors, c'est vrai que c'est… peut-être moins maintenant, parce que la, la culture du télétravail s'est développée, mais il y, a, il y a quelques années encore, et c'était surtout chez les cadres intermédiaires qu'on rencontrait ça. Euh, oui, mais alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant euh, s'il si, euh, n'y a plus besoin de, de manager les gens Sauf que manager des collaborateurs, qu'on soit en présentiel ou à distance, il y a toujours besoin de les manager. Donc, qu'est-ce qui va changer pas, On ne va pas supprimer le management, on va supprimer la présence. Euh, quand on a compris ça, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de différence. Oui. Les fonctions du manager, elles sont toujours là. Le manager, il doit euh, vérifier, contrôler, encourager, motiver, euh, oui. communiquer euh, en présentiel. Ou à distance c'est exactement la même fonction euh, donc ne rien avoir à faire c'est faux on, on, on va le faire différemment on va le faire avec des objectifs avec des tâches à accomplir euh, avec plus ou moins d'autonomie selon son poste hein. on peut aussi être à distance et avoir un manager qui nous assez ses qui nous qui nous donne des, des tâches à faire moi j'ai même rencontré euh, dans des administrations, des, des, des gens qui, à qui on donnait leur boulot pour la demi-journée. Donc le, le, le manager, le matin, disait « ben voilà, tu vas faire ça ce matin », puis cet après-midi, euh, il rappelait « puis toi, tu vas faire ça <rire> ». Il y a des gens qui ont besoin de ça parce que sinon, ils sont un peu Ils sont pas guidés, ouais. Ils sont pas guidés. Alors après, ils vont apprendre, je pense. Ça ne pose pas de problème, mais euh, en attendant, ils sont embêtés. Alors, on, on revient sur l'aspect du management à distance parce que je, je suis d'accord, effectivement, c'est toujours du management. Euh, tu as parlé d'encouragement, ça c'est relativement facile parce que c'est positif. Ouais. Euh, la directivité, bah, c'est aussi relativement facile. Faites-ci, faites-ça, dites-pas-ci, dites-pas-ça. Ça, dites c'est dites relativement ouais. facile. Ce qui est difficile, c'est le coaching. C'est euh, ce qu'on fait en général quand on a besoin de dire quelque chose de difficile à quelqu'un, qu'on s'assied à côté de lui ou d'elle. Et qu'au lieu de confronter la personne, on essaye de l'emmener avec soi pour lui faire faire exactement l'inverse de ce qu'elle était en train de faire, sans que ça la braque. Et ça, ce n'est pas facile à faire hein, en face à face, euh, au travers d'un Skype. Alors, c'est ce euh, ce pour ça, à mon avis, qu'on on a toujours dit le télétravail, ça ne peut pas être à plein temps. Euh, pour la plupart des gens, c'est vrai. Parce qu'ils ont besoin de temps présentiel. Et d'ailleurs, la confiance, elle, elle, elle ne se fabrique qu'en présentiel. C'est très dur pour des gens qui ne se connaissent pas de créer un climat de confiance et d'arriver à travailler ensemble. Euh, c'est important de se voir, ça a l'air idiot, mais de se voir physiquement. Euh, alors évidemment, on comprend qu'en cas d'urgence, comme maintenant, c'est compliqué, mais... Euh, un bon climat de télétravail, il se prépare en présentiel aussi. Mmh. Et euh, c'est une alternance, c'est-à-dire que le, le travail se projette hors du bureau et continue via des outils. Euh, il y a des moments où on est à distance et des moments où on est en présentiel. Dernière question pour cet après-midi. On parle toujours des outils, de, des outils de téléconférence, de la méthode de l'utilisation. Puis hein, il y a quelque chose dont on ne parle jamais, parce que faut croire qu'on considère que ce n'est pas important, mais c'est l'infrastructure. Mais il y a aussi des gens pour maintenir l'infrastructure. Il, il y a des besoins en bande passante. Si tout le monde se met à faire du télétravail et du Netflix, ça va coincer, non Alors, c'est très, très vrai. Moi, j'habite en pleine campagne, euh, dans l'Orne, en Normandie. Et euh, parfois. Euh, alors on a des outils qui sont quand même, euh, qui ont des, des, des qualités de compression, euh, d'image euh, qui sont bien meilleurs qu'il y a 20 ans. Mais euh, quand, quelquefois, moi j'ai des problèmes de réseau, tout bêtement. Euh, le débit qui tombe, etc. Donc ça peut poser des problèmes euh, pour travailler, tout simplement. Mmh. Donc ce, on nous promet la fibre optique pour en, dans deux ans plus tard. Mmh. Euh, on parle de 5G, mais on sait bien qu'on ne l'aura pas la semaine prochaine. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important, tous les, les, les télétravailleurs ruraux le savent et s'en rendent compte, le vivent tous les jours, peut-être qu'en ville on, on est plus habitué à avoir du confort et, et du débit, c'est peut-être moins visible en ville.